Qu'est-ce qu'on est en train de faire là les gars On est en train de faire la queue avec tout le monde, on rentre dans le bus pour MW2, les tests. T'es qui Ouais toi même. Toi t'es qui là C'est toi t'es qui T'es une caméra Et <rire> le staff technique, qu'est-ce qu'il fait là, du coup, là On est tous dans le bus comme des gosses, on part en colonie. Bon allez à toutes, on va quand on se va retrouve. On va mettre le, le Twitch ouais. et on va mettre mais nos touches sûrement. Franchement il y a 4 heures de prévu, je pense qu'on va pouvoir jouer hein. Tu penses Ça m'étonnerait que tu vois je pense juste... pas frérot. Hein. Ah ouais Je suis pas sûr. Allez, pas sûr. On, on verra, on verra, je suis un peu pessimiste. Là on en a la queue, il y a tout le monde qui fait la queue, il y a. Il y a tous les streamers, les youtubeurs les plus connus euh, du game qui débarquent. Pour aller juste ici, passer ce gros en de sécurité avec ces gens avec ce genre de ex, de FBI, les bonhommes. Et euh, après, mais, ça va tester le jeu, ça va mettre nos logs. On va se régaler. Hey, what's up Skywars Yeah, yeah, what's up yeah, Are you waiting for... Entrer jusqu'ici Yeah, I'm waiting for entrer jusqu'ici. Je suis très très hype d'être ici. Mais... En fait, t'es au courant tu que t t fait te es tôt tôt. une intro sur un endroit où tu pourrais absolument faire pas de ce qui est à l'intérieur. Mec, je leur montre tout. Je... Après, tu sais, Paris, même s'ils le voient pas, je pourrais, euh, à la fin, je parlerai de ce que j'ai vu, tout ça. Et dans tous les cas, ça sortira avant demain 19h, sûrement. En tous les cas, je vlog ce que je fais. À toutes On n'a pas droit aux caméras, ni aux appareils photos, sauf ici, à l'entrée, pour voir ça. Et... Je vais pas vous mentir. Bon, on s'en fout ça. Ça, c'est de la merde. Du coup, ben, euh, je crois que c'est tout ce que je pouvais vous montrer à l'intérieur. Je vois si je peux faire d'autres trucs euh, sneaky biki. Bon, si on s'y en court. C'est PC de setup, une arène entière. Just crazy guys. Ok, je vais devoir couper la caméra. Je crois qu'il qu y a quelqu'un qui m'a repéré. Regardez cette ambiance de ouf, les gars. Tu oh, oh, Il <rire> y a rien, rien, rien de PC, les gars. Voilà. Tous, on aura accès à un setup comme ça. Nous, dans cette arène de malade, on est placé là. J'ai vu des pubs pour Warzone 2. Je répète. No filming Ok Ok les gars, je vous avais dit que c'était risqué, je pris tous les risques pour vous. Peut-être que si on prend la hauteur vite fait... <rire> on va être dans une sorte d'arène, il y aura tous les meilleurs joueurs du monde. En vrai de vrai, ça va être un lobby WSOW. ça va être trop bien, C'est savez pourquoi Parce que je suis entraîné, on va aller choper les mecs. Oh my fucking god. Oh my god. Et du coup là en fait on a un peu ce stream, tu vois qu'on doit entièrement paramétrer nous. Vous voyez comment moi je suis doué Du coup, mais, euh, vous attendez pas à avoir... Euh live extrêmement setup, j'ai juste foutu la caméra et, et basta tu vois, j'ai fait mieux. Ok, bon le jeu est grave cool, les armes sont super bien, le jeu est beau. Pour le moment je vois juste un gros défaut qui me saute aux yeux. Euh, la mécanique de slide. Avant tu pouvais slide, arrêter le truc et faire un joli mouvement, mais là tu. Et tu peux pas l'arrêter, comme si dans une luge. Je vous en parle un peu plus en détail après. Je suis perplexe, je sais pas quoi en penser. Bon allez, je coupe avant de me faire défoncer par la sécu. Re Nous voilà en pleine nuit dans les rues de Los Angeles. C'est ton après-midi J'ai kiffé mon après-midi. Non, pas, enfin un peu, vite fait à l'intérieur, mais euh, je pense qu'on va en faire un bien mieux tous les deux. L'organisation est sympa, il y a beaucoup de bugs, normal, tu me diras. J'ai parlé, parlé, parlé un peu des bugs, frérot. Il y a énormément de bugs, t'as l'impression que les gars ils s'y connaissent pas. En fait, tous on a eu des problèmes OBS, ouais. tous on a eu des crashs, tous on a eu besoin d'aide. Et sur chaque PC, là, les personnes ont passé entre une demi-heure et une heure, tu vois. Demain, on se lève à 7h et quelques, rendez-vous à, à 8h dans le hall. Alors, ça, va on peut le dire, on a joué dans des lobbies. Y avait que des chiens Mais des chiens oh. T'as un blast peut-être oh, peut J'entends plus. What the fuck On vient de croiser Dark Mall ouais, dit, le mec là qui vient de passer ah, Ouais ouais ouais, mais j'ai eu froid dans le dos. <rire> mais attends J'ai l'impression que lui, je sais pas, il est, il est prêt à faire un truc. Non mais, non mais mec c'est pour ça que, que En fait ça se ferme à 21h Parce que c'est trop dangereux ici mais le soir ça. Du coup on a essayé le jeu En vrai les, les armes sont grave cool il y, a, il y a beaucoup de points positifs au jeu il y, a, il y a un point négatif qui est revenu chez absolument tout le monde On a parlé avec euh, les italiens Les anglais, quelques américains Tout le monde pense pareil Le oui slide, slide c'est de, oui, de la merde Le slide c'est de hey, la il merde Ils ont dit en plus les américains quand ils avaient joué au jeu Ils avaient dit, hein, ils avaient dit, vous, avez dit vous allez voir le slide Il, il est là mais c'est de la merde Qu'est ce que ça donne le slide sur le jeu Ouais, avec plaisir. Je, je, on a le droit à un mime de babzol sur ce que ça rend le slide. Vas-y. Oh, t'as déclenché le slide, frérot C'est long. C'est super long, frérot. Et en fait, mais le slide, mais tu le déclenches et ça ralentit au fur et à mesure, comme une petite descente en roller. C'est surtout que. Pue la merde C'est stressant parce que même le changement d'arme pour aller tirer et tout, il y a un laps de temps. En fait, si t'as enclenché le slide, et qu'on te tire dessus ou quoi que ce soit, t'es dead. Voilà, c'est de une dette Oh les gars, il y a autre chose, autre chose que vous devez savoir. Ils ont sorti la, la liste de toutes les personnes qui avaient été invitées en mode joli sur l'Instagram, leur Twitter et tout. Ils ont, ils ont quasiment passé, pensé aux Français. On n'y est pas. Ouais, y a, y a aucun Français. Hein. Ouais. ouais, aucun Français non. les gars, il n'y a que les Américains bah, qui sont même dessus. Même Gota, il n'y est pas. Non, mais même Gota, toi, moi, Mabzou, on n'y est pas. J'arrête le, le brief ici en fait, les gars. Il y a un on vous a donné des premières impressions, un, un peu cru, un peu sauvage. Euh, comme bien souvent. Waouh, c'est joli ici. Regarde ça. Allez, j'entends au restaurant. Je vous montre ce que je mange tout à l'heure. On attend au Sky. Tu t'es pris quoi Agneau. Mmh. Le mouton. Et hey, toi là, Moi, je mange rien, moi. J'ai pas faim. Alors, ma besoin, pas on commence sur l'histoire des régimes. Non, ouais. en fait, ma besoin, en fait, ça fait 40 minutes qu'on attend. Et ils ont servi le mauvais truc. Du coup il est reparti pour attendre pendant 40 minutes Tout moi à l'attendant je vais finir mon petit morceau de Wagyu Regardez ça Ils se sont trompés sur sa commande Quoi Ils se sont trompés sur sa commande ah, il, il y a eu une erreur sur sa commande Ah d'accord Pas de problème Thank you Eh, c'est le monde C'est ici Et coucou. coucou On va se régaler. Demain, on sera dans des lobbies. Ça va être pire que les Worlds. Les mecs, ils vont jouer comme des chiens crevés. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé une bonne journée à mes côtés. Pensez à liker cette vidéo, c'est important. C'était chaud. Peace Yo les ultras Aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi. Il est 7h50 du matin. J'ai rendez-vous à 8h dans le hall. On est dans une sorte d'arène, comme je vous ai montré. On est 200, pas naïf. C'est vraiment Warzone 2 aussi qu'on va pouvoir tester tout à l'heure. Au moment où je vous en parle, j'en sais toujours rien, putain. Avec tous les problèmes euh, techniques que tout le monde a, j'espère que ça va le faire. Je, je prie juste de pas avoir un gros bug. En termes de placement, on a Mikalo, Gotaga, moi, Kairos, Mabsuel, Pemkill, Lohan. Je pense que c'est V12 après. J'ai pas fait attention. Mais on a une bonne line-up de français. Falloir. Euh, Défoncer les autres. Juste au-dessus de nous, on a Emmy, Sprat, Jukez. Ça va cogner, le chat. Ça va être sportif. Il est 7h51. Je vais essayer de me pointer avec deux minutes d'avance à toutes les ultras. Peace. Ce ah, chien de Skyrose. J'arrive pas à avoir le retour. Zach, le Quackman aussi. On est bien. On est bien, les gars. Alors c'était 20, tu te sens comment, Zach Je me sens bien. Bien Confiant Ouais, je suis content. En vrai, on a une bonne rangée de français. Hein. Bah oui. Après, après cet événement, j'aimerais te demander ton avis le plus honnête et le plus direct. Vas-y. Micalo, tu dis le mot de fer Abonnez-vous à la chaîne. Je suis installé. C'est bon, je suis arrivé dans l'hangar Avec que des streamers, des youtubeurs. c'est pas un truc de baiser, quoi. C'est un truc de baiser. Je vais paramétrer mes touches et je vais vérifier que tout marche. Les ultras, tous ceux qui veulent passer dans le vlog, vous avez juste à écrire un message dans le chat. Oh my god, oh my god, so many people. Oh my fucking god, just insane. Holy shit, man. Holy crap. What's all, man. Ok, non, mais c'était le moment euh, avant de casser le cul euh, à ces connards en multijoueur. C'est ici même que vous voyez la première fois la map. Oh, mec. Du coup, là-bas, c'est l'observatoire. Là c'est mon spawn OUAIS What the fuck, mec c'est trop beau Du coup, Warzone 2 les gars, imaginez le nombre de mouvements que vous pourrait faire. Les gars, regardez, regardez ce mouvement. Est-ce que vous imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec un mouvement comme ça Première game sur Warzone 2. Ok, donc... Mec c'est excellent C'est excellent On atterrit où les gars On commence par où Je, commence. Je vais aller au nord de la map on va, aller, on va aller au nord de la map les gars On va essayer de, on va essayer de les sortir les mecs Comme ça au bout de ces bâtiments On se rapproche de, de par là Et on claire tout ce qu'il y a D'accord Première game les gars sur Warzone 2 Ah ouais, c'est vraiment marrant comme système. Le jeu est beau, mais la glissade est tellement la merde que c'est c'est c'est insensé. C'est un des trucs où tout le monde fera autant de ça. Hello my friend. Oh crack crack crack crack crack my friend. Outside outside. Crack. Ouais, let's speak! Me. Bien aimé! Ok. C'est ok, Quizzy, mais my, my song? Ok, vas-y, on va continuer de clair cette zone, les gars. Stay party! Ok, petite PM. Ok, j'ai une petite PM. Oh shit, man! Oh my, bro, I don't have enough room and I need my controller, bro. Oh my god. Non Goulag Ah, oh, il y avait deux teams. Ah non, c'était pas deux teams. Ils ont lancé un trio et ils tryhardent, les mecs. Hein. Ok, on en deux contre deux. Ok, deux contre deux, mon premier goulag. What Ok. Ok. Nice Attends. Attends, on a gagné là. Attends, on a gagné ou on a pas gagné? Ok, leave game. T'as moyen de réduire le bruit de fond? Je vais essayer. Ta gueule! Désolé, frérot. Go, observatory, my friend. Where are we going? Observatory, you going? Uh, jump, jump, jump, jump, jump. The game. Ok, top pack. <rire> ok. C'est on me, on me, on me. J'aime bien le style et l'ambiance, parce que vraiment. Ah, ma quoi. Crac crac Hé hey, Micano One play hey C'est chelou le stuff au sol, non Frère, je comprends rien au stuff au sol euh, La même frérot, soit on est trop cons, soit c'est pas évident. Ah, du coup, il n'y a que deux plaques, t'as vu Mika Ah, regarde, regarde, regarde, on a une cible, on a une cible, frérot. Oh, Aide-moi, aide-moi, aide Mika. Mika. Mika, Mika. Mika. Mais frérot, je suis crevé pour te réanimer. Mais les plaques, t'as rien dit. C'est vrai qu'il tu avait tué. Bah non Tu me ranimes gros La vue spec est folle. La vue spec est stylée. La vue spec, c'est une caméra embarquée. Tu m'as vu, tu m'as vu, Mika. Tu m'as vu, tu m'as vu. Tu m'as vu, Mika. OUI Je suis de retour, Mika oui Le stuff, en fait, il est posé au sol comme s'il faisait partie du décor. Prends ça pour voir c'est pas ça qui t'aime Oh merde. Tu peux ouvrir la porte s'il te plaît Il y a du C4 dessus. Il y a un mec juste là, je vais exploser le truc dessus. Il est juste là gros. Mec c'est incroyable ce truc. C'est quoi J'ai plus de balles et tout gros, c'est plus la merde Deux cracks sur toi, deux cracks sur toi, j'ai plus de balles mec Mais t'arrêtes un peu bas ça C'est des bots Trois mecs, trois mecs, trois mecs Ils ont la ligne 4 mecs, peut-être même. Je, je crois qu'il y a 4-5 mecs, frérot. Euh. Il y avait marqué que je me suis fait. Euh, frérot, il y a Kill the Tatman qui est juste à côté. Il, il, est à la, il est à la thermique et à la fois 3 frérot. Mais oh, depuis tout à l'heure on attend pour ça gros, T'es pas sérieux Al-Sharim passe Respawn Big Dick C'est drôle à cause de l'avion Allez go les gars on est parti bon. J'en ai détruit un sniper, Mika. Let's go, testa le cazzo no, no, no, no. <laughs> Eh hey, bastardo Non bastardo, non <laughs> non, no, no, no, no. <laughs> hear me You hear me Yeah, I hear you, my friend Ah, okay. <laughs> Tellement de bot les gars, c'est affolant. Alors ça c'était pas un bot. Hein. No, snipe up. Euh... Radel que.. Radel que le star qui est en train de tomber les gars. Ah Mika t'es où Mika, Mika, on est safe, si tu veux, si tu veux, je suis à côté de toi. Ok, les gars. Ah, je suis mort, Mika. Il campait à l'intérieur de la maison. Je te le en crevée je te le en crevée Ils sont deux, ils sont deux. Putain, quelle petite bite. Oh, le gros fils de pute. Il y en avait un qui ah. campait sur le toit, l'autre à côté. Allez, go. Are you my right Let's go! Yeah, my friend, yeah! J'ai rôti Isaac, les gars. Je suis sûr qu'il campe comme des gros fils de pute à l'intérieur encore. En mode bien dégueulasse. C'est quoi ce merdé? Non, mais ils sont sur le toit, gros, ils bougent pas. Mais c'est qui qui joue comme ça, ça C'est quoi ce team de merde? Hein Sont, les gars, ils sont trois sur un toit à pas bouger. Nice. Ok, les gars. Ok, ok, ok. Il va falloir que je, je retourne me looter. J'ai quatre kills. bottes Jure, il Nani Quoi Il y Nani Il y Nani Ouais, j'ai entendu Nani. Derrière moi. Mec, sur moi. shake toi Mika, chèque un toi Bro, il y en a en face là. Tu sais que c'est incompréhensible, je vais monter là. Ouais, chaud, je te baise Arrête de détruire l'année Quoi <rire> Ah, mais il y a le sac. Ah, mais c'est... En fait, c'est le truc de... Hein Merde Il est où Nani, là 1 HP sur le toit, 1 HP! Allongé, allongé sur le toit! C'est qui? Spam qui les sacs? Vas-y! Allez, euh... Allez, bon, ça dégage! <rire> C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel gros Pourquoi est il y avait autant de monde là Ah t'es bon, C'est grave Le Mec, les trois qui t'ont tué, sont nés sur moi, je les ai même pas vus gros. Là. Nah. Mais il y avait un C4 sur un coffre, Lucas. Y'a pas un shop là Viens, on va au shop. Gros, t'as as presque assez, what the fuck Attends, t'as le droit de faire des braquages là, là Il reste encore le Mec, mais tu t'es cru. Mec, pêta, il là. vend 80 dollars, je suis fou. Mec, t'es un ninja, t'es un ninja. 8 mètres, 8 mètres devant. 5 mètres, 2 mètres. Ça, Mika Mais t'es attaré T'es taré, un taré Mika, ce King Je te tombe dessus, frérot, je te tombe dessus Non, non, non Je suis là <rire> Donne des plaques, s'il te plaît J'en ai pas en face, il y a des mecs. J'ai fait la part. Oh non non Oh non mec, c'est... C'est Jazzbiff vif encore gros, sais ceux qui nous ont traqué tout à l'heure là... les don't stress Yo yo yo, Mec, mec, mec, mec, tu les entends Tu les entends les américains Sorry Hey guys, I'm gonna fuck you, I'm gonna fuck you guys <laughs> What? Bro, <laughs> go back to H1 bro, go back yeah, to H1. H1. Oh, no, my no, God. no no no. no. I, I have no weapon guys. Can, can I team with you? Yo, yo, nice second look. place in the World Series Where's uh, what's up, dude? Uh, bro, I come with no weapon. I come in peace, okay? <laughs> hey bro, you just talk shit, I don't know. Hey Symphony, I have no weapon, keep calm, keep calm. Wouh what the oh, yo yo? yeah, yo hey, yo, man, yo, man, yo, man, yo, man. yo, come this way. Keep going, I oui, oui, oui, oui, I'm oui, oui, Bienvenue oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, They're still in that car, bro. They're still in it. That car's gonna win in the game, huh? They fight, bro. I mean, bad situation. Yo, everyone shoot the car! Everyone shoot the car! Okay, yeah, everyone shoot the car! And shoot it! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Shoot it! him up! I didn't hear anyone shoot. What happened? Who's coughing? No, that, that, <laughs> <hard. laughs> no, nah, nah, I can't. Oh, yeah, no, Me, no, <laughs> I gotta fuck you guys. <laughs> Ah les gars, complètement ravagé, top 4 Les gars, regardez comment ça joue. Hein. Si en fait, que... Mec, il temporise dans le gaz et tout. Non mais les gars, ça tempo dans le gaz. Oh, oh là là, oh là là. Symphony qui fait là, une tempo de ouf. Hein. Oh là là, oh là là, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh. Oh my god, c'est quoi ce fan game Et c'est Diaz qui a gagné, c'est qu'ils ont tué au début. Eh gg, man, gg, gg, man, gg. Oh, c'était rigolo quand même. Du coup, on va regarder l'animation et tout. No, like, oh, like bifle trop fort. Ah, bifle Diaz, tout ça, c'est... Non, euh tu sais, ça y a fait, regarde, a fuck you guys. Yo les Ultras, je viens de sortir du lieu où pour la première fois on a joué du coup à Modern Warfare 2 et à Warzone 2. Alors je vais commencer par le négatif parce que je suis français, les bottes, ça pue la merde, le fait qu'il y ait pas de cancel slide. Point positif, le jeu est magnifique, extrêmement plaisant, meilleur feeling que j'ai c'est les armes, clairement chaque arme que tu prends quand tu tires avec, tu ressens la puissance de l'arme, c'est euh, vraiment cool, ça fait plaisir. Moi j'adore, je me régale. Je me suis bien amusé pendant cette session. Le truc qui va vous surprendre peut-être, ce que j'ai le plus kiffé, c'est le mode troisième personne. Genre le mode troisième personne, le feu. Là on a Gota qui est en train de faire son vlog aussi. Putain, il porte plus la caméra, il a plus besoin lui. Moi je le fais, mais ça me régale, j'aime trop ça, j'ai l'impression que je vous parle en direct. C'était le, le premier petit débrief, je pense qu'on en ferait un autre dans la chambre ce soir, peut-être avec les copains, peut-être tout seul. Dans tous les cas, je vous tiens en courant, je vous fais des bisous, là je suis un peu claqué. Allez, prenez soin de Bullies Ultra. Je vous dis à tous.